Ça, so, gens de l'internet, j'espère que vous êtes tous de personne Parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis, on est sûr. Le Skyblock Pixel pour une vidéo très très très intéressante. Comme vous le savez dernièrement les amis, le serveur a décidé de revamp le skill de, euh, enchanting. Donc j'ai décidé de faire une, une vidéo aujourd'hui en français pour vous l'expliquer du mieux que moi j'ai compris. S'il si y a des trucs qui ont changé depuis ou des trucs qui sont modifiés, les trucs seront dans le pin commentaire. Donc il y aura le patch note dans la description. Mais s'il y a des modifications ou des trucs que je me suis trompé, c'est dans le commentaire pigné, épinglé comme on dit en français. Donc voilà, premièrement... Qu'est-ce que c'est la mise à jour euh, du euh, enchanting Vous avez la nouvelle table d'enchant qui se trouve celle-ci, donc la experiment table, mais on a aussi un autre truc avec la experiment table qui s'appelle la table d'enchant normale, comme ça, qui a changé. Donc maintenant, par exemple, je veux enchanter ma pelle. Je mets ma pelle ici et je choisis les enchantements que je veux. Donc par exemple, je veux efficacité, efficacité 5. Voilà, on a efficacité 5, ça nous a coûté 30 niveaux. Maintenant, je veux mettre euh, télékinésis. 5 euh, niveaux. Ok, parfait. Donc, j'ai télékinésis. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur notre PL Ben, c'est tout. On n'a pas besoin de grand-chose. Donc, c'est bon. On prend notre euh, item là. Ah Merde Sur mon beau, j'ai quoi J'ai... Dragon Hunter 3 que je veux retirer. Je sais pas si c'est possible, par exemple. Je non, on ne peut pas retirer Dragon Hunter. Qu'est-ce qu'on pourrait retirer sur notre épée ou un, un item qui n'est pas très bon Euh... Vas-y, on va retirer télékinésis sur notre arc parce que je suis un coquin. Donc, télékinésis. Et là, on peut... Voilà, pour 5 niveaux, on peut désenchanter notre euh, truc. Et là, je vais remettre Télékinésis parce que je suis un petit coquin. Voilà, Télékinésis remis mes chers collègues de l'Internet. Et voilà, vous pouvez déc déc maintenant décider des enchantements que vous voulez et aussi désenchanter les trucs. C'est assez simple, assez cool personnellement, je trouve. Donc voilà. Il y a maintenant ensuite la table d'expérimentation. Et là, vous allez me dire, ah, « comment on a la table d'expérimentation ?» Je vais vous montrer, mes chers collègues, c'est dans les crafts de les, euh, des Enchantings. On débloque assez rapidement, je crois. Euh, le récipe, c'est très simple. C'est une expérience Bottle qui se trouve au shop avec des bâtons. Des, des bâtons. Du bois. Et ça vous donne un item plaçable comme ceci dans votre main. Et vous pouvez le placer où vous voulez. Vous avez le droit d'en avoir une seulement sur votre île. Lorsque vous l'ouvrez, vous devez être niveau 20 pour pouvoir... Faire des expérimentations et développer votre niveau de skill très rapidement. On va y revenir un peu plus tard. Parce que je vais monter ce profil-là dans cette vidéo. Je vais montrer ce profil-là. Donc, on est en chanting 12. Donc, on a une limite d'XP par jour qu'on peut gagner si on n'est pas en enchanting 20. Donc, la limite, c'est 500 000, je crois. Euh, 500 000 d'XP qu'on peut gagner avec la table d'enchant normal comme celle-ci. Par jour, si je ne me trompe pas. Mais avec celle-ci, il n'y a pas de limite. Vous pouvez être euh, le plus haut niveau d'enchanting que vous voulez. Donc... Avec cette mise à jour-là, ils ont aussi décidé de rajouter. Euh oh, j'ai pas de booster cookie sur cette, euh, cette île. Ils ont décidé de rajouter les bouteilles d'XP au shop. Donc maintenant, vous pouvez acheter directement l'XP, les colossales, Titanic, Grande et l'Expérience Bottle. Donc c'est celle-là pour crafter. Ensuite, vous avez aussi ces nouvelles enchantements. Donc euh, je vais vous les nommer euh, dès maintenant. Donc on a Titan. Euh, on a Titan. Comment c'était quoi Titan Killer. En gros, ça permet de. À agrandir vos dégâts de 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6% et 7% pour la qualité, la meilleure qualité pour chaque centre de défense que votre ennemi a au-dessus de 25%. Donc, ça peut être quand même assez intelligent. Ça s'applique aux épées, sauf que, par exemple, il y a un petit problème à cet enchantement, les gars, c'est qu'elle ne se met pas avec Giant Killer. Donc, comme on avait pu voir ici, donc, euh, Giant Killer, on va, par exemple, rechercher Giant Killer. Attendez, je regardais euh, bah en fait, vous pouvez voir un peu ici, un peu tout, je crois que ça, les nouvelles enchantes vont être à la fin On a Chimera et tout, on peut voir qu'est-ce toutes toutes, qu qu'ils donnent comme, les, comme trucs les trucs Donc c'était euh, Titan Killer qu'on avait dit, euh, Titan Killer, Titan Killer, Thunderloose, Titan, Triple Non, je trouve pas les gars, Thunder Dragon, non, First Strike, Titan Killer Giant Killer, on ne peut pas le mettre avec Titan Killer, comme on peut voir, conflit Titan Killer, donc vous devez choisir en Titan Killer ou Giant Killer, et les deux, en franchement, les deux sont très bons, donc c'est difficile de choisir par, pour certains d'entre eux, mais on peut voir qu'on peut obtenir des niveaux 7 dans Scorpius, donc quand le maire Scorpius, il est là, ou si euh, on fait les expérimentations dans la table d'expérimentation Derrière moi Donc ça c'est à peu près pour tous les livres Comme on peut voir sauf Sugar Rush à 10 pour Spooky Mais comme on peut voir Cliver, On peut avoir Cleaver 6 maintenant aussi Avec l'attaque d'expérimentation euh, On peut avoir euh, On peut avoir d'autres trucs Attendez je vais vous montrer Looting 5 avec les expérimentations euh, On peut avoir vraiment énormément de trucs Et donc voilà Donc je vais vous donner maintenant les, euh, les trucs qu'il y a Donc Prosecute donc, c'est un peu un exécute, mais un petit peu différent. Donc, ça l'incrisse les dégâts que vous faites de 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 6, 7... Euh, 6, pardon, le max, pour chaque pourcentage de, pourcentage de vie qui manque à votre ennemi à, à partir de 35%. Donc, euh, maximum de 35%. Ça se met sur les épées encore une fois... Vous devez être enchanting skill 25 pour l'appliquer. C'est ce que je voulais en venir. En fait, maintenant, il y a des paliers pour certains des enchantements. Comme on peut voir, l'étalité enchantement, si je veux le mettre, ça me prend niveau 14 euh, d'enchanting, frêle et tout. Donc, euh, le problème avec ça, qu'est-ce qui arrive C'est que vous voulez avoir tout, tout, tout, le, toutes les enchantes du jeu. Vous devez être au moins enchanting niveau 36. Au début, c'était 52, vu que la limite maintenant c'est de 60 niveaux d'enchanting. Au début, c'était 51 ou 52, je crois, pour pouvoir utiliser des, toutes, toutes les enchantes. Maintenant, ils ont réduit dans une mise à jour qui ont sorti quelques heures plus tard. Ils ont réduit à 36 le skill pour avoir accès à tous les enchants Donc c'est pour ça que je vais essayer de développer un peu durant cette vidéo là Ensuite on a Respite qui est un réjuvenante, Mais euh, tu dois être pas en combat pour régénérer ta vie Donc c'est un peu inutile, je continuerai encore de rester avec euh, Régivenante si j'étais vous Skill d'enchantement niveau 23, ça se met aux armures Ensuite on a Thunderbolt, que vous avez compris qui est comme Thunder lourd Sauf qu'il euh, qu strike les mo mobs dans les deux blocs autour de vous euh, pour 3 consécutives hits, donc 3 hits de suite, qui fait 15, 30, 45, 60, 75, 90 euh, de, de dégâts de votre force cette fois-ci. Ensuite, on a Triple Strike, qui est comme euh, euh, First Strike, mais qui est Triple Strike. Donc en gros, le premier hit que vous faites fait 10, 20, 30, 40, 50% pour les 3 premiers coups sur un mob. Euh, ça lock euh, via, bien sûr, euh, les, euh, la collection d'Enchanting niveau 19, donc juste ici. Voilà, triple strike. Ensuite, on a Siphon, qui est un peu un lifestyle. En gros, euh, bien sûr, vous pouvez pas appliquer euh, le Siphon et lifestyle ensemble, comme vous pouvez pas appliquer euh, triple strike et first strike, ça marche pas. Donc, Siphon, ça heal pour 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 de dégâts que vous faites sur votre critical hit. Donc, ça peut être intéressant, vu que la plupart d'entre vous, si vous faites... Que des Critical hits, ça peut vous heal beaucoup plus que lifestyle. Et ensuite, le dernier enchantement qu'on aura ajouté, c'est pour les arcs. C'est un looting sur les arcs, en fait. Donc, 15%, 30%, 45%, 60% et 75%. Euh, c'est comme un looting pour les beaux. Et c'est au niveau 11 que vous pouvez le mettre sur votre beau. Donc, ça, c'est plutôt euh, simple. Mais c'est plutôt cool, en vrai, comme enchant. D'ailleurs, je pense qu'on peut se le mettre, nous. Euh, comment ça marche, Chance, ici Ça nous coûterait 45 euh, niveaux. Donc, on pourra regarder pour euh, faire ça juste après. Mon arc, il est où Ok, il est là. Parfait. Donc, maintenant, les gars, je vais level up pour pouvoir vous montrer euh, comment ça se passe dans cette table-là. Donc, je reviens lorsque j'ai euh, les niveaux 20 pour euh, compléter les trucs et pouvoir euh, tester tout ça avec vous. Ok, hop, yep, les gars. Donc, euh, j'ai acheté pour environ 7 stacks de bouteilles l'enchant et je suis maintenant niveau enchanté, niveau 20. Donc, on a accès à la première partie du truc juste ici. Donc, euh, pour la vidéo d'aujourd'hui, j'utilise les modes euh, Skyblock Extra c'est un mode payant mais il vous propose de tricher sur, entre guillemets sur euh, les boss de l'écran et tout ça donc aujourd'hui je vais utiliser la fonction pour euh, le enchanting skill donc vous allez voir donc le premier truc c'est le vert vert donc c'est vert bleu ok parfait vert bleu vert donc vert bleu vert parfait vert bleu vert bleu donc vert bleu vert vert en fait je me suis trompé Ok, donc, ok, vert, vert, ça, ça, ça, ok, ok les gars, on y arrive encore, on est quand même capable, il hein, y en a que 3, de plus en plus que vous développez de niveau, plus en plus que vous avez de, de défis difficiles et de plus en plus que vous gagnez d'expérience aussi, donc je pense que moi sur mon profil principal je suis 35, donc je peux avoir jusqu'à 8, euh, 8 lignes, comme ça, et plus en plus, bien sûr, chaque fois que vous avez une note réussie, vous gagnez plus d'XP. Donc, à chaque fois qu'on réussit une note, en ce moment, on gagne de l'XP. Vous allez voir, à la fin, on va avoir un total de notes. Je crois qu'on va arrêter à 12. Euh, 12 ou 13, je crois. Je pense qu'on ne gagne plus rien après. Euh, je suis plus sûr, par exemple. Euh, je pense qu'on va arrêter à 12, les gars. Euh, on fera exprès de rater. c'est pas très compliqué à faire, les gars. OK, boum, boum, boum. Boom, boom, boom, boom, boom, boom. Voilà, deux de plus, les gars. Ça devrait pas être très très long. Je sais pas si c'est autorisé comme mode. Hein. Au pire, je le désinstallerai si c'est pas autorisé. Mais euh, c'est autorisé pour les donjons et tout, les bonnes puzzle solvers. Donc je vois pas en quel moment ça va impacter le gameplay des gens. Hein. Je veux dire, c'est un mode qui est. Euh... C'est juste pour un skill d'enchanting, quoi. Ça donne pas. Euh gros avantage on va pas se mentir les amis donc euh, je vois pas la je voyais pas le problème à l'utiliser si ça cause problème ou que j'ai un message d'un staff je je supprimerai pour l'instant je n'ai pas vu de personne se faire bannir ou quoi donc euh, je pense pas que ça soit illégal sinon il y en aurait dit quelque chose donc là on va rater on est à 12 on va juste cliquer deux fois, voilà. Donc, vous voyez, on a eu une meilleure chance, on en a eu 11. Donc, on gagne 16 000 XP plus deux super clics. Donc, voilà, on clique. Et là, on peut utiliser nos super clics pour essayer de gagner euh, des items. Donc, par exemple, avec les super clics, on va utiliser celui-ci. Donc, ça nous prend 50 niveaux pour le démarrer. On va utiliser le deuxième. Attends, lui, on peut avoir quoi On peut pas avoir beaucoup de choses. On va utiliser le deuxième. Parce que lui, le deuxième, on peut débloquer des choses. Donc, c'était ça, hein j'ai oublié c'était combien de niveaux, c'est pas grave. Donc en gros, plus que vous avez de bonus clic, donc vous pouvez avoir jusqu'à 20 bonus clics, une connerie comme ça. Là on en a seulement 14. Donc 2 plus 2, mais on peut en avoir vraiment masse. Et en fait, qu'est-ce qui est intéressant avec ça C'est qu'on peut trouver plusieurs trucs. Comme on peut voir ici, on peut trouver des books de niveau 7 et 6. Mais ça il faut être niveau enchanté au moins 50. Moi j'ai accès seulement à celui-ci, vu que je suis niveau enchanté 30. J'ai hâte d'être 40 pour pouvoir avoir accès à des books aussi euh, cheatés. Euh, parce qu'ici on peut en avoir accès à des chances, mais très peu, très petites chances... Ici, j'ai eu aucun livre vraiment bon. Donc on va regarder, on va y aller. Donc là, on a 14 clics. Donc il faut cliquer pour découvrir des items. Et normalement, les items, ils restent cachés. Donc par exemple, ici, comme ça, là, les deux items vont se recouvrir. Mais avec le mode, ça montre quand même, ils sont où. Donc vous pouvez... Euh... Oh, on a gagné un pouvoir. On peut instantanément découvrir celui-là. Donc ça découvre celui-là. Donc on a eu un livre Power 4. Euh, voilà. Euh, Netherward Lifestyle. Non, oh, on veut ça. Donc ça, il faut essayer de le retrouver un autre. Oh, ça aussi. Donc faut essayer d'en trouver un autre, 10 grandes bouteilles d'expérience. Les... Oh, on s'en fout, c'est un blessing. Euh, ça aussi c'est lifestyle, on s'en fout. Une pioche, on s'en fout. Euh... Ok, 30 000 XP. Il nous en reste 3. Donc il doit avoir 30 000 XP. Ok, 58 000 XP. Donc lui et lui, on les connecte. Et lui et lui... On le connecte et on gagne 200... Euh, ok, on a eu vraiment de la merde parce qu'on n'a pas beaucoup de clics, quoi. on n'a pas beaucoup de chance, on n'a pas du bon loot, c'est un peu dommage. Mais en gros, euh, Power euh, 4, 58 000 XP et... Euh... Donc voilà, donc on passe maintenant au niveau 21. Donc ça va super vite, on a gagné presque un niveau complet, j'étais 20 et on est rendu presque à la moitié de l'autre. Donc c'est plutôt cool. Maintenant, vous allez me dire, ouais, MyCode, c'est nul si tu peux le faire seulement une fois par jour. Exact, on peut le faire seulement une fois tous les 24 heures. Sauf que... Si vous avez des beats, comme vous pouvez voir ici, pour 150 beats et 100 niveaux, on peut réutiliser une autre fois. Donc, c'est ce qu'on va faire, les gars. On va prendre nos beats et on va mettre 100 niveaux. Qu'est-ce que ça disait C'est 100 ou 150 Je ne suis pas 100% sûr. 100 niveaux. Donc, on clique pour acheter. Donc, on a perdu nos beats. Et on peut refaire euh, le, le truc des musiques ici. Donc, c'est quoi C'est 9 la chaîne. Donc, on va arrêter à 9. Ça ne sert à rien après 9. Donc, lui, on commence. Il faut essayer de ne pas trop foirer. Boom boom. Faut juste en faire 9, donc à 10 on en en fail. Euh, attends, c'est sérieux là C'est le truc le plus simple que j'ai vu de ma vie là. On a eu que du rouge. Oh euh, les gars. Les gars, what the fuck Ça C'est pas compliqué celui-là. Même sans le mode, vous pouvez le faire, hein, les gars. C'est vraiment euh, le mode, c'est juste pour euh, vous aider, mais c'est faisable sans, hein, inquiétez-vous pas. C'est plutôt cool, ça donne des mini-jeux en espérant en rajoute des nouveaux et... et ainsi de suite dans le futur. Je trouve que ça serait cool euh, de rajouter des nouveaux modes de jeu qui gagnent plus d'XP, pas toujours les, les mêmes quoi. Euh, ça pourrait être. Euh intéressant, mais bah après on verra euh, je suis pas encore niveau 50 et tout donc je sais pas, il y a peut-être d'autres mini-jeux après quand, quand, plus qu'on est au niveau, moi les mini-jeux que j'ai c'est juste ceux-là ici, parce que je suis niveau 30 c'est les mêmes au niveau 30, ne vous inquiétez pas donc on fait cette dernier là et ensuite on va se faire parce que ça sert à rien de... On n'a pas de bonus quoi, il n'y a pas de truc, ça continue pas plus haut après. Donc si je vois pas l'intérêt pour le faire. Le seul truc qui est plus intéressant, c'est qu'on a une 4000 XP en plus pour chaque niveau qu'on passe. Mais euh, c'est pas intéressant. On est à 10, on va se chier là ici, on va faire exprès, on va juste full spam le rouge. Euh, ou on laisse le temps écouler, bon, on verra. Vas-y, je vais commencer, je vais cliquer bleu. Voilà, c'est bon. Donc on a une 9. On a 13 000 XP plus 2 super clics. C'est le max qu'on peut avoir. Et c'est tout ce qu'on veut, c'est les super clics. Parce que c'est les super clics qui nous donnent l'XP. Donc, on a besoin de 100 niveaux pour ouvrir le cadeau, je crois. Donc, on va on voir. Va donc, on va dans 2 plus 2 super clics en plus. Donc, ici, bon, on peut pas les avoir, malheureusement. Ça nous donne quand même euh, 12 clics plus 2. Donc, ce qu'on a eu avec les add-ons. Ça, c'est un add-on. Donc, voilà. Euh, malheureusement, on n'est pas encore 25, malheureusement. Et là, on peut cliquer. Il faut cliquer. Ors. 17 000 XP, ça serait magnifique ah, euh, 39 000 XP, ça me prend les trucs comme ça, moi j'ai besoin d'XP les gars, ça, on a besoin aussi de ça, bon parfait, on en a un, euh, 5 et 5, euh, voilà, on en a un autre, euh, lui plus lui, ça marche pas ça Ok, c'est pas grave, on s'en fout, euh... non, pas ça, j'ai cliqué tous les fois sur le même, expérience 2, on s'en fout, bleu, on l'a vu, où le bleu On l'a pas vu, putain, des bombes, non on arrive vraiment c'était de la là. Fait chier. Mais au moins on est passé en chanting 22 encore une fois, on gagne pas mal d'XP, on est presque à la moitié de l'autre aussi. Donc ça monte quand même assez vite les niveaux en chanting. Malheureusement, je n'ai plus de bits, mais ça nous prendrait 200 niveaux et 300 bits comme vous voyez ici, plus de bits. Malheureusement. Mais plutôt sympathique mais cette nouvelle euh... Enchanting update, en vrai, moi j'aime bien personnellement. Je trouve ça être beaucoup plus simple de monter niveau so 50 d'enchanting. Après, au niveau 60, ça risque d'être quand même assez difficile après. Parce que maintenant, bon, comme j'ai dit, il y a la limite euh, qui est montée jusqu'à 60. Donc, ça risque d'être assez assez compliqué. Mais en vrai, c'est cool. J'aime bien le nouveau système de bien avoir tous les enchantements, euh, les débloquer et tout. faut savoir que vos enchantements, les amis, vont fonctionner encore sur votre épée. Encore pendant deux semaines. Donc, vous avez deux semaines pour vous mettre jusqu'au niveau 36 d'alchimie. C'est quand même assez, assez facile. Comme si, si vous avez des beats, c'est encore plus facile. Mais si vous n'avez pas les bits ne vous inquiétez pas. Vous avez une fois tous les jours, où ce que vous pouvez gagner, comme vous avez vu, à peu près 300 400 000 XP. Et avec la table d'enchant, vous pouvez encore le faire. Mais vous avez une limite de 500 000. Et je vais vous donner ma technique pour la le, le, le table d'enchant. C'est très simple, vous avez juste besoin de vous claquer deux bouteilles. Vous allez dans Critical et vous prenez, voilà, comme ça. Vous reclaquez deux bouteilles, vous désenchantez Critical. Ça vous redonne le même nombre d'XP pour le désenchantement et l'enchantement, les gars. Donc vous gagnez exactement le même nombre d'XP. Et là, comme vous avez vu, là je gagne 0 parce que j'ai atteint ma limite euh, aujourd'hui. Il me restait 81 XP et là je peux plus gagner d'XP. Voilà, je gagne 0. Donc ça sert à rien de continuer. Et là, demain je reviens, je refais 500 000 avec, comme ça avec l'épée juste n'est pas un diamant comme ça que j'ai crafté avec deux diamants, tout con, même pas obligé. Je peux la vendre si je veux pour 60 coins. Tout ce que j'ai à faire, c'est trade menu. Ah, je peux pas vendre les trucs dans le trade menu Nice. Je pensais qu'on pouvait vendre dans le trade menu. Je me suis peut-être gouré. Mais bon, voilà c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui les amis, j'avais fait plein de vidéos, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu de vidéos sur ma chaîne YouTube. C'est que j'en ai fait quelques-unes et je les ai pas postées en fait. Je me suis dit wow je sais pas, pas si vous avez encore envie que je continue cette série là. Euh, Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on continue quand même à faire des, des vidéos et tout sur ce cable de sur ce, ce profil-ci. Parce que si ça vous intéresse pas, qu'est-ce que je vais faire? J'ai quand même pas mal de thunes en banque. Donc, j'ai 33 millions euh, plus 5 millions ici. Donc, on a à peu près 40 millions plus tous les compacteurs, tous les trucs. Je pourrais juste tout vendre, tout prendre l'argent et donner à une personne pour Noël. Sinon on continue la série, on essaie de devenir encore plus riche, encore plus stuffé et on continuera euh, le truc. Et à la fin de la série, quand la série sera terminée, on donnera tout, tout, tout encore une fois comme j'ai prévu de faire de toute façon pour Noël. Mais ça se peut que ce soit pas Noël, donc dites-moi. Et aussi il y aura des nouveaux vidéos qui vont reprendre sur le profil principal. Là, Je suis en train de chasser pour essayer d'avoir le plus possible de euh, médailles de, de gold dans les contests comme ça. Je suis déjà euh, cactus, euh, il me manque cactus Netherwart, Sugarcane. Euh, sugar cane, on va aller voir justement. Est-ce que ça vous intéresserait une vidéo de comment atteindre chacun des niveaux Comme vous pouvez voir, euh, ici, j'ai quand même pas mal de médailles. J'ai aussi augmenté mon boost de farming euh, jusqu'à plus 18. Et comme vous voyez, je n'ai pas le netherward, je n'ai pas le Sugarcane, je n'ai pas le Cactus, je n'ai pas le Mushroom. Le Cactus, le Sugarcane, le Netherwart, je suis en train d'y travailler vu que j'ai les farms. Euh, il suffit juste d'améliorer mes, mes ou et tout. Mais euh, pour les, le, le Mushroom, il faudra que je trouve un design de farm pour pouvoir farmer le Mushroom. Donc, euh, si vous voulez que je vous présente comment j'ai fermé tous mes farms et tout. Et euh, puis voilà. Donc, pour la, la vidéo d'aujourd'hui, les amis, je vous fais gagner une Builder One dans la description, dans les commentaires. Vous avez juste à mettre votre pseudo, les amis. Et j'ai choisi un gagnant aléatoire dans deux jours, durant le live. On va tirer au sort durant le live. Je vais choisir au sort. Et vous allez pouvoir gagner une Builder One. Vous allez avoir 24 heures pour me répondre à mon commentaire lorsque j'aurai répondu à votre commentaire. Si vous ne répondez pas, je vais retirer jusqu'à temps qu'on trouve un gagnant qui soit connecté et tout. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci à tous d'avoir participé à cette vidéo-là. et euh, de me laisser votre avis en commentaire si vous voulez qu'on continue la série sur la, le deuxième profil si vous voulez juste qu'on l'abandonne et qu'on fasse un giveaway de tout du stuff qu'il y a dessus quoi Je crois qu'on a pour environ 50 millions Donc ça donne une personne le 24 décembre, 25 décembre, je donnerai 50 millions à une personne Et si vous voulez qu'on continue, on continue à devenir de plus en plus riche Et au bout d'un moment quand la série ou le skyblock me fait le plus plaisir Je donne tout tout tout tout, tout ce qu'il y a sur le profil Donc tout le, le stuff, l'argent et tout à un gagnant qui gagne mon profil quoi si ça vous intéresse. Donc, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui vous intéresse là-dessus. Et puis moi, je vous dis à bientôt. C'était Icons. Et puis, je vous aime. Ciao, ciao